Le Convito Palmieri est considéré un pôle culturel des premiers plans pour toute la province de Lecce, grâce aussi au grand nombre de services qui offre au public et qui se ramifient dans tous les milliers de sa structure. Tous les complexes architecturaux de l'Anternat se développent sur trois côtés, proche de la magnifique place Josué Carducci, au milieu de laquelle il a la statue à demi-corps du poète toscan. La façade de Lanterna est vraiment somptueuse, avec un style d'orique qui rappelle les grands temples grecs de la Grande Grèce, au moins dans sa section centrale. L'internat Palmieri a été réalisé en 1273 avec l'adjacente église de San Francesco della Scarpa et au début il avait la fonction des couvents franciscains. C'est grâce à l'ordre des Jésuites que l'internat a acquis une importante fonction éducative parce qu'il accueillait des écoles et des institutions d'enseignement. Ce n'est qu'en 1865 Lanterna a été baptisé à Giuseppe Palmieri, un célèbre économiste du Salento.